Thank chaque mercredi avec le frère Alimia. Il y a un changement programme, c'est-à-dire à partir de l'élo, quand vous avez eu l'analyse, vous émission moko, mercredi moko prochain, vous avez eu l'analyse question-réponse. Pourquoi, puisque vous faire participer bas frère, na soeur, ensemble, il y aura un moment aux mutunions sont capacité aux possibilités, n'espère que passer dans émission qui contact dans les locaux et interaction pour mutunions réellement à profiter mais comme tout que toujours vraiment acteurs tout but sommes ce sont en train de faire bino Bobi qui ça veut dire comment réellement pas vrai disciple or le disciple c'est disciple dans gangité mais disciple il y a Yeshua puisque il a aller partout dans le monde et fait de toutes les nations mes disciples Ça à dire que ça va disciple il y a encore au moyen il y a ba ba et tout ça là Oyo. et puis j'espère que ceux qui azolanda biso ça vraiment animé de bonne foi de bonne volonté à comprendre que tout ça, gloire, y a Il Y a un moment, le long, dans l'émission, le à mon côté, deux, onze, trois frères, je vais dire, qui ont à, nous, à la, plans, la nous à émission, à la nous nous à nominant, nous nous et puis, tout le monde a je vais dire, dans l'émission, je dire, qui na et titre, qui a la prière, le monde et puis, tout le monde sambela la prière, donc, sujet sujet très capital. Si vous avez la prière, je pense que vous avez une mission de la prière. la prière. Mais tout ça, la que vous avez la prière na tout que tout que euh, donc ndeko euh, blais asana euh, biso nakati donc ya ligne ndeko kalombo asapena puis ndeko serge asapena biso na opesa ndeko Blaise motte ndeko blais boni oui très bien motte minge donc c'est ndeko motte na bana za en tout cas motte minge national donc merci beaucoup frère Blaise, pour la participation à yo … Amen, suis un frère de Kachisha, je frère de frère mbote frère Kachisha. Mbote, ndetuko partisipa ko partisipe fuma na l'émission ou ou bien priere to samba la ndengini mavamba to banda to bondela na komba yeshua to bondeli papa to komission pona ta ko passer na biso maman la maison. yonde na Papa tout ce que nous sommes en train de faire toi ça l'ango pona lokou munawe pona lokou ya mututeni ya biso moko to sala ngo pona but kaka moko bande ko bazola nda biso ba bikisa ma papa ya si si savoir... on atango o naiko baby sa misala nyonso a mungu na satana oyo e ko baby sa pet technique to connexion na liko tika nyonso maboko na papa pona yebi ke yonde muto kamba biso papa La labi me dit qu'avec toi nous ferons des exploits tika tzambe michael lelo et ça réellement exploit avant afin que ba nzambe bazali banda réellement béni papa na komissio pona bande ko nyonso balanda la na pas si comprendre déjà. na pas comprendre. Je ne sais pas si comprendre. Je ne sais pas comprendre. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Je ne que na si vous pouvez comprendre. que ne sais pas si vous pouvez comprendre. Je na pas na vous pouvez comprendre. que pas na vous papa. comprendre. Je ne sais on si vous pouvez comprendre. Je on t'a dit que na na na na papa dans ma dans Amen. Voilà. Vous m'avez dit émission dans la boue. Et puis, vous avez dit sujet vous avez prière, y a prière, et que vous avez dit que vous avez dit c'est-à-dire que vous et puis ce n'est pas mauvais vous avez est-ce que ma prière mieux sonnerait au sein de la cavana? Est-ce vraiment biblique? Est-ce que est-ce vraiment malamou? Il y a quelque chose d'important de comprendre d'abord. Prière des Ali, hello, comment vous êtes français? C'est une demande. C'est à cause d'engagé. Dans le temps, on a l'engagé à cause de la. Au moment, ce que vous bah, bondez la moto, c'est so, so, so, différent. Na ce so, qui vous a composé moto. Prière est une position qui est en train de se Non, ce n'est pas ça. Prière est une position qui est en train de Ce qui est important dans la prière est que prière est un dialogue entre les na et les c'est à dire mut ou à zanamou mwana nzambete soki a sambeli po comme mwana nzamba nzamba ko yo kelle mwandeti brigana donc licolo, donc ya croire na livre ya donc ya luc tangu azaki na croire minga nae muswa azako seka yeshua mais yewan a o azaki na droite alobi ke non non non non biso to sali mabe mais muto oyo ya sali elo ko mo kote alors abalusi miso talipa yeshua alobi ke non soki komuna bo kozina yo kobo salanga te c'est une prière aussi et puis, Yeshua a répondu dans l'immédiat. Prière, elle demande ou bien dialogue entre papa et, papa. et est très important pour comprendre les Vraiment, la est les prières, que les les les que a que a que a que et ça a été compact. Ce ça compact, c'est que les enfants de Dieu pas. Et puis, ce qui a été fait, ce que a été ce qui a été c'est-à-dire prière moi sincère et outil à Katia Moutéman manayo prier prier faisait loko moko sincère et utna katé et puis esa eloko oyo ozako senga na papa ozali munene ko le kayo ozenga na nzambe ozali makasi ko na nzambe oyo asa a vendre la carte en kembo na ozenga na nzambe oyo asa capable ya ko changer situation na c'est ça la prière c'est-à-dire osa osa la sure que tu demandes donc à un dieu tu es capable de tout il y a une bible le que donc rien n'est impossible Donc, à Dieu. Et puis tout est possible à celui, à celui qui croit. Et en cas, tant que vous avez la prière, vous à la foi au Seigneur Nanzambe avec sincérité. Vous n'êtes capable, n'est-ce pas Il pardonner. Il faut que vous ayez le sang nous pour vous exaucer. Et c'est important qu'on comprenne, parce que la prière, est toujours bien intentionnée, et non mal intentionnée. Il faut expliquer autant que vous continuez cest dit, prière prier n'aie faut toujours bien intentionner c'est-à-dire prier n'aie osaka ça dit, prière na yo, osa a yango, koutan, koufou, la yango pona nini yango skotangu tokofingola brachoa toklo ba kenon batem ya prier oyo par exemple na meka kouta na kacha ba ya ba, ba internet euh, ba, ba, donc batem ya prière par exemple nan meka koutangu la bino pe bo comprendre ce que de quoi donc il euh, s'agit par rapport à makambo eza vraiment euh kolé kana ya ya ba nzambe eza vraiment donc euh, très très très euh, donc euh, euh, euh, euh, dangereux, ceux qui vont bah, bah, comprendre ma cambo. Bon, par exemple, les semble donc, euh, prière pour établir les lois célestes pour nos destinées. Ça, c'est quelle prière? C'est-à-dire, on a un sujet à osana, prière, que, prière, n'en a bah, donc, la bah, loi céleste na, pour nos destinées dans Nous sommes à prière violente de nuit, à faire entre 3h et 4h du matin ça ça ça ça ça ça, ça, ça c'est quoi et ça le quoi par ça qu'on invoquait on est à ce prière quitter le prière ils avaient le que le mot mutu il faut être sincère vraiment et ou t'as ils ils avaient le mot sincère ils avaient le mot côté que non louki oh ça en est par exemple au euh, Tobengaka philosophie naio ou bien penser naio ou bien besoin non c'est pas ça la prière doit être réellement quelque chose qui vient de ton cœur ce qui parle mutu ça pas le bien le bien que non prière donc de résurrection, et, et donc qui récupère tout ce que tu avais perdu. Ça c'est quelle prière Ça c'est quelle prière Et puis l'autre à que non prière atomique contre les ennemis euh, euh, coriaces, prière atomique contre les, donc, les ennemis coriaces. Ça c'est quelle sorte de prière Parce que ma prière à boyer, c'est la prière mal intentionnée. bande de comprend bien. Prier avec autorité, c'est biblique. Mais tant que vous avez dit sujet, vous avez que imposé un Zambé, vous avez dit mutu, vous avez prier pour Nzambe à punir mutuana, ah vous bon? Ça dit dit ou bien au prier puisque mutumoko ou puis nizam, a do, a komi c'est-à-dire au que la mutumabe mais à prière vous voyez quelque passage ou peut-être que et par exemple batumingi batumingi um, ba, uh, amalgam ou bien confusion hein tanguyesho asa que par exemple nakati donc uh, il euh, y a Marc, donc tu as Marc chapitre 3, verset 15, non? donc tant euh, que donc donc que tu as dit que tu tu as que dit Voici les miracles dans Marc chapitre 16, verset 17 et Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Tout ce que je rappelle, c'est dit je ne peux pas me faire à partir de l'autre Ce que je vais prier, c'est que je a me faire frapper, je vais me venger. Et pourtant, je vais me faire rappeler qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution, je vais me faire venger. Je vais me faire dire que si garder silence, il ne faut combattre pour nous. C'est pour te préparer de façon à comprendre que c'est Dieu qui combat pour nous. Alors, prière n'a pas changé, volonté n'a pas changé, Si prière n'a exaucé prière, la prière n'a pas besoin la volonté n'a pas la volonté n'a pas la prière. La n'a pas besoin la volonté n'a pas alors pour comprendre le Kambou Bandeko, c'est important de comprendre dans le il y a par temps donc chapitre 10, a donc a 70 disciples ça dit, avec la joie. Mais c'est que le Seigneur dit à dans puisque tout en haut, dans Luc chapitre 10, donc verset 17, nous attendons rapidement. Les 70 rêvèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis, donc en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné... Euh, donc le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire et le, à, puis à cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis au second monde à Pescibus Macassi il y a Cottamboula sur les scorpions sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi et l'unique parce que non ceux qui m'ont attaqué yo et ça le quoi là oberti libaya donc nali bende ce qui attaqué yo c'est ça donc il nous a donné la puissance sur donc donc sur donc les ennemis ceux qui sont ennemis à quelque quelque part à ça a pouvoir alors donc on a versé 20 il y a luc que il y a luc 10 que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 il est en train de frapper à la porte de ton cœur. il est en train de frapper à la porte de ton cœur. C'est ça le but, au fait. C'est-à-dire, ce qui est en train de faire un cœur, sur un contrôle contrôle la vie nayo. À commencer comme tambusado c'est à dire, ou comme le cas Paul au lebacenom, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le dans dans ce monde. Ou comme le bacenom, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça c'est comme tout à ça. À commencer à niveau ana. Yeshua bengani ba demon na kati ya fou donc donc fou o asa ki na kati ya cimetière n'est pas ba benga fou ya donc ya gadara tangou yesu a bondeli ba demon ba bimi na kati se ko ba demon ba sa ba sa ko ba yesu menon eh, donc ko bokou kaision na kati ya maite. hein ba sa ko ko supplier Jésus a vu un démon, il beaucoup a de Et ni quoi quoi a quoi quoi a quoi qui quoi quoi quoi démon pourquoi puisque quoi quoi quoi na quoi quoi quoi quoi quoi quoi quoi yo. comme Uh, Yesu asa aza capable, n'est-ce pas, yo ka même supplication yaba yaba yaba yaba yaba yaba démon, tant que baza ko respecte principe na ye. Yama na, dante na kolo bakenon, so ki yo moutou, komiko sambe la, n'zambe abo mabaini na yo. Moi j'ai entendu une personne dire, que nga na sambe la, nan so ki bato, nyus bainangay, n'zambe abo mabango. A bon? Nzambé aza capable, n'est-ce pas, yako kanga souffle ya Hitler, masala ngote, aze le tisler yemoko ami bomi vous, vous comprenez un peu ans, une oeille, n yeshua, il y a la histoire naissance n'est-ce pas ya yeshua hérode que qui tout à partir de zéro 2 ans yeshua a pas joseph que qui et pourtant il n'y a capable de ocata so ko boma su pour mais qu'est-ce qui s'est passé? Yessufallah qui ait qu'indana exil pour n'agacer héros d'Azoluka Abomaye. Mais pourtant il était le roi de roi. Il était le créateur de toutes choses. Pourquoi Nzambe a ça la bongo? que Nzambe a un principe naie. Dieu est esprit. Nous -y, a un principe naie. Au monde. Parce que tant que yo zo sambela avec ma principe na yo, y'a nos hommes qui m'ont mis sur sambela. Et ça les m'a rendu. Des fois, on peut dire, salam, mais, au il peut dire, mais, a mais, mais, le mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, biblique et, le et,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 mais quand Monsieur Oyo il y a venir faire référence ceux qui Bertrand ceux qui Bertrand à ça a François à ça nous prière atomique contre les ennemis donc donc coriace euh, contre les ennemis non non non non prions pour nos ennemis parce que l'Oubaïa qui n'a pas de contre c'est comme si on ne fout pas un Zambé et pourtant Dieu voit tout il y a un combat spirituel qui moto, moto Bible des apôtres chapitre 2, le Saint-Esprit a Saint-Esprit un a C'est ça y ce qui moto, moto que Sodome n'est-ce pas il y a bal a a mais monte il y a grâce parce que grâce il n'y a plus question à pour œil dent pour dent n'attend grâce que donc il y a tout nier d'accord mais Bétiyo pourquoi n'ico il y a eu mais ce que je diser que mouta béti yo pour béti, mouta fingi yo pour fingi, mais c'est que il y a pas une différence entre toi et les enfants du diable ou les enfants de ce monde. Il y a un important de diriger prière nabino par l'amour. Ce que osana bolingona katina yo, imaginez-vous. Mouta salio ma beyo osalaika ma l'amour. Em impact ni na monde spirituel ek osala. Osa peut-être nandeko moko boye, a salamabe, a ibayombongo, à fingayo, a zomwasi na yo même, donc bete a bete même, même, même, même parent na yo mokoboy, ou yine na katya moutema na yo. Quand tu es une personne, tu es semblable na meurtrier, salli moutu abo maka. Parce que quand tu as l'amour de Dieu en toi, ou na katya moutema, te na en moko boye. Yangomoni yesu, a sa sabiso nakati. Il y a Matthieu Matthieu chapitre 6, je pense que Matthieu chapitre 6, a conseil pour la prière. Il y a a un conseil pour la prière. la prière. Il y a Matthieu chapitre 6, verset 5, il y un la Lorsque vidéo... vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues. cest que vous priez, Moi, je connais des femmes. Avant, je n'a été mais de priez. eu volume. Je n'ai volume. Je pas eu Je problème. Mais la femme... Donc, il y a un luxe, il y a un volume, il y a un volume, il y a un Skype, il y a un volume pendant des heures et des heures. Pour approuver mon balneke, elle est une un, un servante de Dieu. Mais or, une servante de Dieu qui insulte son mari, qui ne respecte pas son mari. Bien sûr, mari peut être à sa peine à ma faute. Mais ceux faut qui si dans un réagir Alors, y a un Yeshua a que non, ceux qui ont un nezambe, ils ont un un nezambe, ils a un il un a ils ont a un nezambe, un un nezambe, ils ont un un nezambe, ils ont un nezambe, ils ont un nezambe, a donc, je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et puis, tu continues. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui est euh, là dans le lieu secret et ton père qui voit dans les secrets, te le secret, te, te les rendra. Tant qu'on s'amène là, il intimité. Il y a une chambre, il y a un salon, il y a un téléphone, par exemple, avant de prier dans tout Il y a une place calme que tu peux prier. Pourquoi Puisque quand on est une place il faut une place intimité. Il faut un temps. Il faut une place calme. Ce n'est pas comme des musulmans le font, qui a commis à midi, à tchèbre, à place Il y une place ça dit, la bah prière est oh, bah, mécanique. Nous avons dit que la prière oh, est un dialogue. Nous oh, avons dit la prière est un dialogue. On avons oh. En priant, ne multipliez pas de nous de dit que nous avons dit que au Sambéli, comme on appelle cet exemple, Nzambe Sungangaï, Sungangaï, Sungangaï, Nammonakembo Nayo, Nammonakembo Nayo, Nzambe Sungangaï, Namona, Nayo, Nzambe Sungangaï, Aosobi Makamuka, presque, on changer dialogue pas nayo. Mais là, je veux réellement changer, N'a yo. Mais dans qui la vie sans que nous à partir demande. C'est ça la prière. Et puis tu continue à que non. Ne multipliez pas de 20 paroles comme les païens qui s'imagine ta qu force de paroles ils seront exaucés il y a un passage de la dans le dans l'église de la Ces gens-là prient. Mais ils prient pas, mais ils crient. Donc, crier avec C. Crier, pas prier. Tu dois pas crier, tu dois prier. Il faut prier, mais ne crie pas. Prie. Pour ce que vous crier c'est comme si... Vous avez un exemple qui vous a influencé. Ou bien le diable vous a influencé pour vous crier. Non. Demons... Toba le diable démon, ce sont des esprits. Ils n'ont pas des oreilles, ils n'ont pas des oreilles. il y a, donc il faut, aux autres à la Il a tambola. y a ko, C'est-à-dire à partir de force. à force, bas puissance Donc a Et partir maloba. d'autres même font des livres comment prier. Ça dit, au-delà même, il y a ce que Yeshua avait dit. Pourquoi Puisque, parce que nous qu avons une stratégie, comment faire, comment prier, comment prier pour attirer des belles gens rapidement. Non, non, non, non, non, non, non. Ce n'est pas un jeu, il y a, il y a donc un ordinateur qui fini le bouton pour jouer Non, non, c'est la volonté de Dieu. Ceux qui prient, ils n'ont a la volonté de nous embêter. Tout ce que tu feras, ils n'ont rien. Ils n'ont nul Et puis, tu continues à l'objectif. Donc, il 20 paroles, plus bah, ainsi, que bah, vous que exaucer, tu continues. Ne leur ressemble pas, bah, vous car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. Non, tu dois prier. Mais la prière, ce n'est pas c'est mal. Tu peux prier, ça dit, tu pries, ça dit, tu adores Dieu. Ça dit quand quand on dit prière là, c'est pas seulement que ça en Nzambe non, il faut pper ça en Nzambe. C'est quand tu donnes à Dieu, Dieu est content de ce que tu fais. On Ça dit bon, toi qu'on ma Kambo bande que ça va bien, puisque ko sunga biso toi avancer na kati ya vie na biso chrétienne. Quand tu es tu es un disciple donc disciple il y a Yéshoua, il faut o ce qu'il veut. A ya na biso. Il y a un monde qui a conscience de chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. C'est ça maintenant la base. Il y a prière par rapport à ce que ni avons dit. Nous avons dit que nous avons dit qui te dit que Yozol anangai, on a réellement moi en Nzambe. On suppose. Pour ça moi en Nzambe, on a la pêche occasion Lélo. Avant au Congo la monaco pour ça mais là, répands-toi d'abord, deviens enfant de Dieu, afin que Dieu devienne ton père. Puisque ce que ça papa Nayo, notre père. Tout ça, nous avons besoin notre Père, qui est notre Père, puisque tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Tout ça, ça ressemble à nous. Nous avons besoin de la gloire, de la gloire, de la gloire, de la gloire, de la Mais ça, c'est quelle prière? Il y a une prière Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou vous allez vous vêtir. Après cet exemple, il y a il y a il y a des il y a, a, a, a il y, Donc, de et de -y a il y a il y a le il y a le biais, il y a le biais, il y le il y a le biais, il y a le biais, il y il y a le le il y a le a le biais, il y le biais, il y de, de a il ouais, donc que euh, ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, sanctification, c'est-à-dire, il est euh, sanctifié comme un Zambe. Pour ça, n'est déjà saint. Comment est-ce déjà saint ata so dio lobia ngote ezaja ça veut Sadi, tangozolo bango ça dit malobanu na donc na na ki bomoto na yo na, na, na kati na yo et sanctifier kombu ya nzambe na kat ya bomoi na yo ça veut dire que ton nom soit sanctifié sozon na kat ya bomoi na yo ça veut dire yo ozambe na nzambe ou bien ozam nzambe au disciple ya yeshua tangozako ozala kosko kosama ko, oza mak makamwa nzambe kosana bilongi mi balete na na, na moi ozali frère Yeah. donc en Christ Naboutou, butu oza oza nous tu es il faut que ton corps ton âme ton esprit ezala donne, ezala adone, ezala adone, est à donner est bien à donner et pas tant que oza nous sancte la zambé, azwa, don, gloire par rapport la wana donc puis, à que ton règne vienne rapide, que ta volonté soit, soit faite sur la terre, donc comme au ciel. C'est-à-dire que quand tu pries des choses, tu pries des choses, Il ne te donnera pas. Je cet exemple. Il y a 18 ans, il eu permis de conduire. aux y a millionnaire. Est-ce que vous avez le Ferrari? toi la la Lamborghini non on sombre la voiture de mob et et ça la vitesse y a assez pourquoi pour moi na ayé korana nous à sonar nous maîtrise avant sa voiture y a pourquoi c'est un danger pour moi na wana ça dit la la la prière ce n'est pas toujours euh, donc au Seigneur nous sommes à non c'est pas ça il faut nous amener à ça par rapport y a besoin ou moment bien pour à ou bien que a volonté naïe, que la volonté soit faite sur la terre, sur la terre c'est-à-dire, il l'icolo a na mokini, nengi nengi les puisque il na l'okola Ok, ça dit, tu continues rapidement. Alors, ok. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pourquoi point niais alubi aujourd'hui. Tontou oba Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ça dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc ça dit, tu ban nzambe. Tontou la prière projetée. Tontou c'est la prière à chaque jour. Ola muina tongo, au sein de prière à jour, Donc il y a l'élo. On a nous avons adressé la prière pour la journée. C'est-à-dire du jour au jour. Dans nous que nous que nous pardonnons aussi, euh, à, à ceux qui nous avons dit que nous avons nous avons nous nous les amis ou les ennemis, toi tu as des ennemis, tu ne les pardonnes même pas. Tu dis que tu aimes Dieu, Dieu qui aimes le monde, mais il y a des par exemple, on un frère, compatriote, un ami politique, Les gens aiment la surface terre Congo Au lieu de surface terre, on surface on a surface terre, on a surface terre, on surface terre, on on surface terre, on est-ce que ça va que Mon frère Nico va que nom tanguyo ozana ba ennemi na catcha vie na yo. Il faut limbi sa bango. Il y a il y a des fois dans ma vie des gens qui m'ont causé trop du tort mais après na bengi na binon deko na lingi ma to to zan na kimya to zan na kimya cela ça qui Pourquoi je veux passer à autre chose que ton cœur soit réellement le centre il y a habitation des Nzambé et non il y a Bangouna nayo parce que quand tu, quand tu es une personne ça dit c'est comme si bon bombe la chambre mon agathe monte manayo et c'est pas bien aux yeux de Dieu ils savent mal à monter tu continues de le dire ça dit, euh, euh, ne nous induis pas à, donc en tentation, mais délivre-nous du mal, du malin, euh, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cette Ça dit, à vous, et vous, à vous, à à à vous, à à à diable. » Et puis toujours ceux qui, ceux qui, ceux qui, proche il y a perfection. Bon comprendre il y a Éphésiens chapitre 4 verset 11 tant nous a ministères euh, pour le perfectionnement des saints il faut être comme parfait n'a nou, so orpana, so dire, ajoute, mm. Mm. n'a zambe. tout parfait moi tout enlever que vous nous quelque chose à dire bien ajouter et gloire à Dieu. Merci Tout Merci beaucoup. En tout cas eh, vraiment n'a pas de zambe je suis en prière parce que je suis très large. Je suis en prière parce que je suis en prière parce que je suis en prière parce que je suis de prière parce que je suis en prière parce que en prière parce que je suis en prière parce que de en prière parce que je suis en prière que je suis en prière parce que je en que avec le roman à la prière, est un dialogue entre Dieu et ses enfants. a un dialogue entre nous et nous. parce que, c'est très important. Tant que prière as prié, la que prière que la que prière que la la demande il faut que avant, La prière, par exemple, je suis un disciple de Joshua. Il y a un mot de prière. Quand on a Matthieu, place frère à 8, Matthieu chapitre 6, verset 9. Je relis encore. Voici donc comment vous devez prier. D'emblée, notre Père qui est au ciel. Bien aimé dans la entre dans ce une pour dans et et ça, la dans la parler bien aimé, voici comment vous devez prier, notre père qui est dossier. Dans il y a un dans livre Jean, dans le on a 9-12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, le pouvoir mmh. de devenir enfant en de, Dieu. de Dieu. Frère et sœurs, Ceux ah. so mmh. qui pouvaient, on ne peut Bien-aimés. Si ce n'est pas le cas, bien aimé, du cas les ils importés à Rwanda. Et puis, quand que vous pendant quand prière, avez prière, prière, il faut que chaque il faut que je il y a un il y a de nuit, au Les mêmes démons, parce que même il y a au mais qui au c'est ma tradition. Ma prière ma système, ma prière les la ligne, très important de dans la relation, la fils, il père. Il la fille, il père. c'est-à-dire, il a un autre un autre y a mais tout le monde que tu as dit mon tu as a que tu as dit que tu as dit que tu qui dit que tu as as a que tu as dit que tu as dit que toi qui dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que qui ont eu eu Prière digne, il y a l'acte de prière il y a un combat toujours non. Il prière qui est bien aimée, comme qui Restons dans l'adoration. Prière, est de ma Bien notre Père est sa Quel que soit le combat, il va menacer, il va détruire, mais tu es toujours là, on va mais il continue toujours à m'adorer. Comment expliquer C'est ça. ce niveau mais il la vraie prière, m'adorer comment expliquer nous avons nous avons dit que nous avons que nous avons dit nous avons dit nous avons dit que nous nous avons dit dit que Lien, mais tant qu'on a l'adoration, bien au seul côté, écouté, les amis, à l'adoration. Or, quand on parle de l'adoration, on doit tout le temps que ça a directement de la sanctification, la vessée de l'homme, que ton nom soit sanctifié. Bien mais tant comme qu'on m'a que on ne doit pas adorer les amis, mais tu n'es pas sanctifié. Tu vis toujours dans la haine, dans la jalousie, dans le péché. Hein? C'est ça. Donc, mais y a mis prière, ça a mis Mais comme tu as toujours cru que en tout cas, nous avons fortifié Bissot, nous avons déclaré, ça avons dit à bien prière, très important de te en adoration, toi plus, parce que nous dit que nous hier dit que nous avons il nous nous après ça, avant les il y a Dans le de il y a Il y a Là, je peux aller adorer mon Dieu ou bien supplier tombe dans Mais vient de me tout ça dans Tout ça le C'est un très important. En tout cas, merci beaucoup. C'est un très important. C'est un a papa, notre père Adonai, na na ni, na ba oyalina kaye na ba Il n'a pas de pas bien Merci merci merci. Frère blaise pour un, un, un commentaire, pour un ajout au sali, très important. Prière à papa, na à dire pour repos. Prière na yo sens. Il faut y dans, monde dans monde. Dit, il faut comme moi en So que je veux prière nous un sens. Et puis, vous dire que facilement. Et vous avez le quoi vous yo dit que vous ça. C'est que prière avez dit que vous avez ça faire usage de sang comme une arme. Nous savons bien que non. Prière de l'huile d'onction pour ta protection. Mais mais, mais ça ça c'est quoi ça? Ça dit Batou, mon peuple périt par manque de connaissances, osé 4 Et ça très important de comprendre que à connaître réellement véritable Yeshua jamais alors jamais bako bako bako c'est n'amanaka Mais malheureusement au monde que la plupart y'a ce qui est déplorable. frère, Question, Zali, quelque chose à dire? Merci beaucoup, euh, frère Kachiche pour la parole. En tout cas, moi, je clair. parce que euh, quand même africain. cas mm -hmm. de témoignage, cas exhortation, prédication. Je Est-ce que par rapport aux combats spirituels. Est-ce est que existe ou pas les combats, les combats spirituels des existent -y, ou pas? Oui, la combat spirituel, et puis. Oui, que nous témoigner la na fiction le réalité que la public bouée public et puis le que combat spirituel nous c'est boutine, Est-ce que de de ça dit, question de un Moko. Ah. Ça dit, pour ne suis pas qui me mais je pense que un oh ça. Ça dit, c'est quoi Donc, <reformer> oui. euh, déjà, on a compris le Le combat spirituel, c'est la phrase, la mots, la concept biblique, bien sûr. Puisque le combat est un peu dans notre autre, mais dans Mais ce n'est pas nous qui combattons. Ce n'est pas nous qui combattons. D'abord, on a compris que boulot. Kalombo. combat spirituel, c'est la secte. Ça n'a rien à voir avec Dieu, rien à voir avec Dieu. Moi je connais Batou, parce que y a kataba biloko on a frère. Na mona mutum ko avansate. ils ont des problèmes de démons na na frère. La preuve en est que même donc même tisti pour eux ils pensent qu'ils sont champions en priant, donc en prière. Non, c'est pas ça. Éphésiens chapitre 6 c'est le Bible Verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Quand on dit « se revêtir des armes de Dieu », ce n'est pas « aux bagan, oswa ban zeta puisque le, donc, les démons, ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Ils n'ont pas la chair imbène. Même ceux qui ont dit qu'ils n'ont pas la quand tu parles maintenant que tu as un bateau va te ba, ba, eh, ba, tu mou, un te manger au bout ça un de, mou, de Nga, na, opeso, de, na opeso, Jour moko tellement diable azaki na kanda na habite toté au ça ba, ba ba programme moko bon na na ba na alors euh, na lal na boutou boye na ça on senti que donc bazwinga ba, ba, ba betanga contre ni contre armoire si qu'on kati na ni na place na laki, la donc na, na kata chambre nga, ngai na za na ni na ar, ar, armoire moko zawana avec euh, avec euh, songue moko betala bo bois c'est-à-dire so, lisse na nga gauche et petit place wana Normalement, il faut qu'il lise ce toboka. Normalement. Ce qu'on bat combat, à notre frère. C'est Dieu qui combat pour nous. C'est lui qui, qui nous qui nous garde. Puisque lui ne sommeille pas. Il ne sommeille pas. Il ne sommeille pas. il armure pour pour à kebabi, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations, contre les autorités, contre les, le, donc le prince de monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si tu marches selon la, la volonté de Dieu, selon le respect de la parole de Dieu, au commis invisible dans le monde, donc il y a ténèbres, il s'est dit « Moi, un Nanzambe, ou elle se dit Moana Nanzambe, mais ça ne marie mari de nuit. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Le, le, le diable peut t'attaquer, mais son, son attaque n'aura pas de fait sur toi, puisque, n'a qu'à tuan à Zali. Yeshua Zali, les anges sont... Babat, tu es la te la Bible dit que non, l'ange de l'éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. »« Et il les arrache contre tout, n'est-ce pas, donc tout danger accident il y a voiture, autoroute, voiture, na neige, voiture glissée, mais na comment na bien sûr, là où tu pantes, na comment na ni na route. Mais après quelques années plus tard, donc quand Irlande, a coupé place c'est-à-dire que la voiture est donc, n'est-ce pas, est glissée dans le temps où il y a neige, est glissée. Tant que la voiture est dans l'autoroute, elle y tonneau. a camion est tout. Mais pourquoi est-ce que n'abima sauf? Puisque nzamba avons la kabiso. Donc, la question est par rapport bar combat spirituel, comment on a que nous église église? pas ça. Nous ne combattons pas contre le sang, contre le sang ou bien la chair, mais nous combattons contre les esprits. Et quand tu marches selon l'esprit de Dieu, tu fais que nous sommes la les devant ta tentation. Tu as Galate Galate, chapitre 5. Marcher donc selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est-à-dire, marche, il y a un y'a comment s'appelle encore, ni, ni ba, euh, la délivrance et puis a demain bas de comme c'est c'est ça. la délivrance, Paul mais banani pourquoi puisque les démons ils ont une force la force o la bazanango ils force il y a un la bandeli apporte pour la lobby celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde muto assure na makase frère belé bomoté un Puisque je pense que les Européens ont une conscience sur les gens ont mis place à la malamoutée. Vous êtes satisfait de répondre à la question ou bien vous êtes satisfait de la Oui, vous êtes satisfait, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère Serge, la question n'est pas là Merci beaucoup de vous cacher sur la parole. En tout cas, je pense que vous avez beaucoup de plaisir. Message d'autres professeurs dans le a une question qui C'est-à-dire que les dans qui ont en en tout cas, nous ont été de que soit ma bébé, Et tant que moi, dans suis en mais quand un peu je suis ma de Alors, quand on a eu on un reconnaître de temps, on a Mais on a eu de de on s'est de nous pardonner les chrétien. On l'imbi si moutouana, pourquoi Mais la part moutouana, et asala a a confusion. Alors, il y a ce qui m'a pas, n'osko, de mouana, Comment vous maîtrisez en mon vis-à-vis de n'a le ma bête, a ce que Je Yo, olimbicié, hein? Mm. Mais il est asa kolobakia à salomabe. C'est ça, non? Voilà. Oh, Mais normalement, il problème a Pourquoi? Parce mm. que il soit Pourquoi? Puisque parce que Bible le dit que si cela ne dépendait que de vous, soyez en paix avec tous. Ça mm. dit, qui bien mm. des fois en a motivé manayo? ce so qui osent olimbicier de vrai. Mais ce so qui asa asa asa, asa inconscient azo comprenez que hier a qui m'a bé, onko andima, ozu mon, puisque que donc de tout cœur, alobi non, a a m'a bé mais m'a et tu es sûr que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 je y a ma bébé, il y a tout, il y a tout, il y a il y a et que il y a moi scalin ko ba que non os osal ko ba tunion sa so te to sol na grande son na allo na moyawa to sol alikamogo ba quoi epsilon katambwa binou mutu sous souso psa a sa kon ka po na yesu c'est ça to ka po na yesu tosala sala po na po na mutu te parce que o sala ngop na mutu mutu ko yesu ayeko biki, sa, ay ko bik saime andimi ko babo ma donc, bref, je pense que frère Serge Zana Kimia, ce n'est pas une grave Ceux qui est en une de gravité. Comme il y limbicier, et dans ton cœur tu sais que tu n'as plus de problème avec lui, euh, tourne pas ça ma camoussou. Ce qui a un que de que tu un peu de Bon, pour l'instant que je suis athée, je ne peux pas me au limbo de la phrase là, et puis pour l'instant que je suis athée, c'est bon. qui suis athée, merci beaucoup. Vraiment, frère Calombo, nous avons une question le souci. peut d'aller par rapport à un au rebondi, frère Calombo euh, Non, non, non, question, je suis athée, mais je pense que euh, si je les ai vraiment tellement... C'est tellement vaste que c'est un mot... Mm c'est quoi un mot par rapport à un passage Il y a Matthieu chapitre 6, verset 9, comment devons-nous prier Il faut expliquer chaque phrase, chaque détail, pour expliquer. Parce que, quand on a passé plusieurs fois, on a eu des codimes, a des langues qui étaient dans l'église catholique, mais on a eu des livres, tout ça. Nous avons un approfondissement notre Père, nous a nous avons Nous sur chaque phrase, nous va en détail, comme Parce qu'il y a une qui Voilà. Merci beaucoup. Merci aussi, merci aussi. Donc, l'émission la peut-être dans cadre de il y a de ou bien... Retour à l'évangile, tout ça, la pensée, Monsieur avec titre Voici comment nous devons prier. tout ça Frère Blaise, pour nous qui s'attend, le souk. En tout cas, merci. Je vais une question à frère. Bon, je vais Nous dire une question à frère. Frère il y a un ami qui a frère. il y a moi, il faut que les combattants, les combattants, les combattants, les les combattants, ils ont été combattants, les il mange à Yoshua, partout à Zali. Donc, à Zali, on a constaté à combattre à chaque nuit. Attends, je vais te dire. Parce que tu as vu la vérité. La vérité, c'est-à-dire, on a été même personne à combattre à chaque nuit. On a chassé dans la mission à combattre. Mais ce sont des vrais menteurs. Donc, à Zali, Allah ta mis à combattre, mais ça a menteur. Mais, ah, dans les Faisers, ne 4, dans la partie 14 verset, vous que en donc fermé et avoir la vérité pour cette pire. répéter la courage de la justice. On va justice n'est ne pas juste. On va Et puis, il la Je que le quoi a en église C'est-à-dire à frauder dans 4 sacs 5 la mort, à la fatigue. ça, un peu ça, faut tu vois, un peu ça, il y a zèle pour l'évangile. On va on à dire va va si vous nous avons dit, c'est que on chaque nuit. Attends, On ça. On On On On On ça. ça. Merci aussi, ben, de koufma, t -t je pense que y a un problème il y a euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, je vous exhorte donc, vous par que compassions de Dieu à vous offrir, à offrir vos corps puisque un sacrifice vivant, sain, nest à pas vous et qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. » Ça dit, « Oh, ça livre vraiment euh, le passage biblique. Oh, »« Moi, dans un boulot, -so, il faut avoir vous que méditer en haut. Si vous avez un vraiment tout Donc Romains 14, 12, non, plutôt 12, 14, le lobby. Bénissez, vous avez déjà dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Et ne maudissez pas. dit, comme moi je pense que moi, je pense que je suis un est un peu un Sa吧, so bon, moi, je, dit. Bon, on dit je pense que tout vous couvrez ma à Tinasuka. Si vous avez fait des alliés, vous avez vous vous avez frère tous sans frères à ligne on a la question réponse mais tout ça là toujours et nous avons pas on va bientôt on va combo vraiment prochainement bye bye de